Bonjour à tous, alors dans cette vidéo euh, je voulais vous dire euh, comment surfer euh, sur YouTube sans pub c'est avec euh, une extension pour vos navigateurs, c'est Adblock Plus euh, donc ça marche euh, sur euh, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge, Safari je ne sais pas si ça marche sur les tablettes et sur les téléphones mais en tout cas sur PC ça marche très bien euh, moi, j'utilise euh, euh, Brave comme navigateur. Et je pense que c'est le meilleur navigateur qui existe. Et euh, je crois qu'il y a euh, un bloqueur de pub euh, intégré dedans. Et en fait, c'est le, le logiciel qui vous protège euh, le plus. Euh, par exemple, sur les cookies, sur les traceurs, les pubs. Et vous avez aussi euh, un mode Thor qui vous permet d'aller sur le Darknet euh, voilà, sans, sans, sans télécharger Thor. Euh, bon, sachant que je, je ne suis jamais allé sur le Darknet, euh, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.